Tu nargues les visiteurs depuis ce balcon interdit au public. Les bavardages du vent animent ta robe, ton charme explose sur le béton architectural. J'aimerais plonger dans tes rayonnements en plein ciel.